Bonjour à tous, nous sommes le 17 novembre 2021. Euh, J'aimerais faire euh, le tour euh, des marchés aujourd'hui et surtout euh, ben, de l'or, euh, dû au fait qu'on est dans une inflation vraiment galopante. On... <rire> Jérôme Powell avait dit que cette inflation-là, euh, lorsque... La hausse des prix a débuté. On, on pensait que c'était... Ben en tout cas, Jérôme Powell le disait, le gouvernement américain aussi le disait, euh, que c'était euh, simplement un, un, une inflation qui était transitoire, vu qu'on avait connu une période de forte euh, euh, injection monétaire après la crise du COVID. Mais non, non, non, c'est permanent. Et on voit même que l'inflation euh, euh, se répand un peu partout sur la planète euh, à tous les niveaux, au niveau des, denr des denrées alimentaires, au niveau de, euh, du prix aussi des euh, euh, des matériaux. Euh, euh, on avait eu une inflation euh, explosive sur le bois, bois d'oeuvre, mais c'était euh, en partie fabriqué, donc on, on se reprend un peu à ce niveau-là. Mais il faut vraiment comprendre que ce qui s'est passé dans les années 70 avec une inflation vraiment importante, parce que le prix du pétrole, le prix du baril, je pense qu'il est passé de 1$ à 10$ dans ces temps-là, 10 ou 20$, parce que dans le fond, les... les euh, L'Arabie saoudite s'est réveillée euh, sur l'exploitation américaine euh, des... Euh euh, du, du pétrole, là, où euh, les grands bénéfices étaient faits par des grandes entreprises euh, qui allaient chercher du pétrole là, pour presque rien là-bas. Donc, il y a eu un réveil des populations et c'est à cause de ça qu'on a eu une augmentation très, très importante euh, euh, du prix ben, du pétrole, de l'énergie principale dans les années 70. Et là, maintenant, on essaie de renverser la vapeur, on essaie de décourager euh, l'emploi des énergies fossiles euh, de toutes les manières. On le voit au niveau des les Américains, là, sous Biden, où on essaie de, de couper, euh, couper littéralement euh, les, les vives euh, à ceux qui produisent du pétrole pour faire en sorte que le marché s'écroule. Euh, il y a de la spéculation au niveau de, de, de l'augmentation des prix du pétrole, à savoir si ça ne serait pas provoqué, justement, pour qu'on se décourage d'utiliser les énergies fossiles et commencer à utiliser de, de, euh, les énergies alternatives. Mais euh, l'énergie solaire, là, euh, entre autres, là, qui est une très, très bonne énergie, nous, ici au Québec... On n'a pas ce problème-là. ben au niveau énergétique, c'est sûr qu'on a euh, quand même euh, l'énergie à, part, à, à partir des barrages et c'est euh, très intéressant. C'est une, une énergie qui est très, très verte, très propre, même si certains disent que ça dénonce donc des grandes parties de, de régions. Mais euh, si on, on regarde sur une carte, euh, c'est pas beaucoup à comparer de cette énergie qui, qui dure perpétuellement. Il faut s'occuper des barrages tout simplement. Donc, euh, au Québec, c'est particulier la situation. Si on s'en va dans l'électrification des transports, on a probablement très, très raison de le faire parce que, dans le fond, notre énergie est abondante. ben abondante dû au fait qu'on on a des moyens de, de capter cette énergie-là et de la distribuer. Donc, avec les voitures électriques, ça serait une belle solution. Euh, ou les autres transports électriques. Euh, en tout cas, on va revenir à ce qu'on disait au niveau du pétrole, c'est qu'on veut vraiment donner un coup de foi à tous les énergies fossiles euh, Est-ce que ça va se produire? là En ce moment, on craint que l'hiver soit vraiment, vraiment difficile pour plusieurs parce qu'on a coupé, ben, aux États-Unis surtout. On a eu l'événement au Texas, où on a eu un gel et euh, tout ce qui est euh, euh, l'énergie électrique. Le chauffage, là, ça a été une vraie catastrophe. Là. Euh, on n'était pas arrangé euh, pour ça parce que dans le fond, on était habitué d'utiliser de, des énergies fossiles. Euh, mais en tout cas, là, on est dans cette situation-là. On veut vraiment dire que tout ce qui est énergie fossile, c'est mal. Et on veut s'en aller dans les énergies qu'on dit propres. Et ce n'est pas une mauvaise chose, mais on a beaucoup de problèmes au niveau de, de, de fournir de l'énergie d'une manière constante au niveau de, des éoliennes, on le sait très, très bien. Mais en tout cas, on ne s'attardera pas là-dessus. On va aller plutôt voir l'inflation en premier lieu. On a quelques graphiques et on va aller voir... Euh, L'or et l'argent, bien entendu, mais aussi comprendre que l'inflation, euh, euh, euh, même si ben, euh, ben Biden, euh, mais aussi surtout euh, Jérôme Powell, là, avait dit que c'était transitoire, on n'est pas rendu là du tout. Avant de passer à deux, trois nouvelles, là, euh, on va essayer d'être vite là-dessus, mais je vais aller voir avec vous l'inflation. Euh, où est-ce qu'on en est? En ce moment, euh, on se trouve avoir une inflation. Ça, ça se trouve être un site euh, euh, sur l'inflation un peu partout sur la planète. Euh, au Canada, en septembre de, 2021, on est rendu à une inflation de 4.38%. Euh, J'ai mis sur mon site. Euh, je, ah, ben je prendrai pas de temps ça parce que dans le fond, je vais essayer de. Euh, de le trouver, puis peut-être que ça va ennuyer plus euh, à ma vidéo, dans le sens que je vais prendre trop de temps pour ça. Donc, euh, non, non, on va regarder tout simplement l'inflation, euh, parce que le, sur le site, en gros, ce que ça disait, ça euh, sur l'article que j'avais posté, ça nous disait où, où euh, sont les parties de l'inflation qui ont affecté le plus, euh, euh, par exemple, les denrées alimentaires, euh, l'énergie, c'est sûr, on le voit sur le, le prix du litre d'essence, ici, on est rendu à 1,54, 1,55, ça dépend des endroits. Au Québec, euh, aux États-Unis c'est euh, au galon là, je ne sais pas euh, où -ce on ce qu'on en est en Europe c'est pareil on a de l'inflation très très très forte sur le prix de l'énergie ben, le prix à la pompe là, de, du pétrole des énergies fossiles donc ici en tout là, la, la moyenne de tout ça au Canada on est rendu euh, ben, en septembre 4.38% euh, ok euh, on va aller voir aux États-Unis euh, euh, aux États-Unis euh, 6,22 en octobre 2021. Euh, on va aller voir en Allemagne, rapidement comme ça. Euh, L'IPC d'Allemagne, 4,53. L'inflation, 4... Euh, France euh, 2.63, vous êtes quand même pas ceux qui m'écoutent de la France euh, de toute manière, euh, je, ce qui est important de surveiller c'est l'inflation aux États-Unis parce que c'est eux qui, ben, on sait que très très bien que la banque centrale est la banque des banques mondiales et euh, les États-Unis ont injecté de manière très, très massive de l'argent dans le système depuis euh, deux ans maintenant, là, depuis le début de, de cette crise, en, depuis mars et même depuis mars 2020, 20, mais c'était avant un peu, comme je vous ai montré souvent euh, sur mes graphiques, donc... Euh, c'est l'inflation euh, aux États-Unis et aussi qu au, que euh, les États-Unis euh, guident la planète euh, au niveau de, euh, de leur politique monétaire. Donc, euh, ça, ça se trouve être la courbe de l'inflation, là je pense c'est les années, oui. Euh, euh, donc, on est vraiment dans une inflation euh, galopante euh, qui, qui euh, se poursuit de la même manière que ça s'est fait dans les années 70, mais pour d'autres raisons. Euh, mais quand même, l'inflation est vraiment présente euh, sur euh, euh, la planète un peu partout sur la planète et parce que dans le fond la raison pour laquelle on est retourné à des inflations très très importantes c'est qu'on a créé de la distorsion dans l'économie. Donc, on se retrouve avec ces infla cette inflation-là. Euh, je vais aller voir quelques graphiques avant... Oh, ben non, on, on, on va aller voir les nouvelles. ben c'était tout simplement pour vous parler de l'or, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, parce qu'on se trouve en ce moment à être une, dans une montée, et surtout techniquement, on a cassé un canal à la hausse, et l'or, le, le prix de l'or est très soutenu par euh, cette euh, inflation qui se trouve à être euh, euh, permanente, euh, qui semble être permanente et qui, à mon avis, va être permanente, un peu comme dans les années 70 où on achetait des maisons à 15 000 et quelques années après, euh, c'était rendu à 40 000 euh, C'est arrivé très, très vite, cette inflation-là. Aujourd'hui, c'est plus que ça, mais l'inflation est arrivée... De Très, très rapidement. Dans les années 70, je me souviens, souviens je vous ai peut-être déjà parlé de ça, il y avait un de mes amis qui s'était acheté, euh, <coughs> excusez, qui s'était bâtu de maison et il avait emprunté 14 000 pour tous les matériaux, là. Euh, au lieu d'acheter une maison, mais euh, ça lui avait coûté 14 000 une très très belle maison euh, pour l'époque. Donc, euh, il aurait peut-être payé 20 000 pour sa maison. Ça lui a coûté 14 000 euh, ben, de matériaux, de tout ce que ça l'engendre, euh, euh, des travaux. Euh, 14 000 pour bâtir une maison. Dans, quelques années après, elle valait, je me souviens, il m'en avait parlé dans les années 80, elle valait, si je me souviens bien. Euh, 45 000, 50 000 il était peut-être 60, il était tout heureux de ça, mais regardez aujourd'hui comment ces maisons-là, une maison euh, l'équivalent de ce valait là. c'est sûr que si on était à est à Trois-Rivières, c'est un peu moins cher que Montréal, même si aujourd'hui on commence à connaître vraiment le, euh, la hausse de, des prix des, des, des maisons, euh, euh, cette maison-là pourrait valoir aujourd'hui 200 000 225, 250, euh, peut-être 220 dans ces coins-là, euh, à Trois-Rivières, je parle bien, là. À Montréal, c'est 400 000 Donc, euh, on se retrouve dans cette situation qui est très similaire à celle des années 70. Et euh, vous savez très, très bien, je vous en ai parlé souvent, qu'est-ce que l'or a fait dans les années 70 euh, ben, à partir de, de, de la... De, de, de ce que Nixon avait déclaré, qu'on détachait l'or euh, du dollar américain pour laisser euh, flotter les deux, la devise euh, en rapport avec les autres devises au niveau mondial. Donc, euh, l'or a été détaché du, du dollar américain et on sait très, très bien ce qui est arrivé. À 35 l'once, euh, l'or a grimpé jusqu'à en 80, là, de 70 à 80 là, à peu près, là. il y a eu une petite correction là, à 840 dollars le sommet. Ensuite, on a eu une grande grande consolidation euh, de 20 ans et en 2000, on a reconnu un autre sommet. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc, euh, je vais quelques articles sur mon site où euh, plusieurs grandes banques commencent à voir euh, qu'on pourrait connaître une autre poussée importante au niveau de l'or. On sait très bien qu'on euh, on a battu un record là, de, de la, du prix de l'or en, en août 2020. Donc, euh, on est en consolidation depuis ce temps-là. Ça fait plus d'un an. Mais là, maintenant, on pourrait connaître une autre montée importante. Euh, là, c'est le Crédit Suisse qui en parle. Il y a Goldman Sachs qui en a parlé. Euh, euh, JP Morgan. Encore plusieurs grandes banques euh, commencent à en parler là, que l'or pourrait connaître une montée importante. Donc, euh, euh, vous pourrez aller voir mes articles là, sur mon site globalmarket.ca. Euh, on va passer aussi à cette nouvelle qui est très, très importante parce que ça va changer probablement la politique monétaire si jamais on changerait de, de président de la Fed. En ce moment, on sait que c'est Jérôme Powell qui est encore là, mais qui termine son mandat de quatre ans. Euh, et euh, si Jérôme Powell euh, euh, est réélu, comme je pense, comme plusieurs le pensent, eh bien, on va continuer cette politique monétaire... Euh, euh, d'impression monétaire, là, comme on a connu. Et même si Jérôme Powell a dit qu'ils euh, qu qu arrêtent que les États-Unis, parce qu'on sait très, très bien que Jérôme Powell marche main dans la main avec Jacques, Janet et Hélène, si euh, Jérôme Powell continue à, à, à être présent là, comme président de la Fed, ils vont continuer sa, cette même politique d'impression monétaire. Mais l'autre personne ici qui se trouve à être, euh, je ne me souviens pas de son nom, dans l'article, on le voit, euh, je vois mais mettre ça ça. Je vais ça comme je vais placer ça comme ça, excusez. Euh, L'autre personne, c'est... Euh, lael euh, euh, Brenard. Bon, euh, je pense que c'est elle, Lane Brenner, je Lane Brenner, c'est ça. Et euh, l'article parle rapidement, Là, j'ai pris ça dans le journal Les Affaires, euh, on, a, on peut avoir plus de détails dans des journaux américains, là. mais je voulais tout simplement placer un article qui vous résume la situation, c'est que euh, Lane Brenner est favorite des, euh, des démocrates euh, go-gauche, donc si jamais... Euh, euh, et euh, cette dame-là euh, serait élue, euh, ben, serait le choix de Joe Biden, là, parce que dans le fond, c'est le président qui, qui choisit, euh, <coughs> qui choisit euh, le président ou la présidente de la FED. Bien, euh, euh, la, sa nomination pourrait être bloquée au Sénat. Et si c'est Jérôme Powell... Euh, euh, qui euh, retourne pour encore 4 ans, et eh bien, euh, la gauche, euh, l'aile gauche de son parti, euh, ben, du, euh, du parti démocrate, là, les, les OAC et toute la, la compagnie communiste là-bas, euh, serait très, très, très déçu de cette situation-là parce que euh, la L. Brenner est très gauche elle aussi pourrait encore plus injecter de monnaie dans le système, même si on pense que euh, c'est beaucoup d'injections. et eh bien, euh, non, les deux vont continuer à faire le même. De travail, c'est-à-dire injecter de l'argent dans le système pour maintenir euh, cette économie-là euh, d'une manière euh, artificielle. Et il faut dire que, dans le fond, l'injection monétaire, monétaire faut, et il faut se le dire, là, que c'est n'est pas simplement euh, le fait d'avoir injecté beaucoup beaucoup d'argent euh, ce que ça, a, ça a créé dans le système économique, c'est des distorsions les riches sont devenus plus riches les petits riches aussi, on parle au niveau américain, un peu partout au Canada aussi euh, en Europe aussi, mais les pauvres euh, deviennent de plus en plus pauvres et ça c'est dû au phénomène d'inflation Aussi, les retraités vont s'appauvrir non pas parce qu'ils vont avoir moins de sous euh, si euh, un retraité a une pension fixe, c'est sûr que les pensions gouvernementales vont être indexées, mais pas à la... À la, à la hausse de l'inflation qu'on pourrait connaître. Donc, euh, les personnes avec euh, des, des revenus fixes là euh, vont s'appauvrir avec la hausse de l'inflation. Et en ce moment, on le voit très, très bien, les denrées alimentaires, euh, ce sont les pauvres qui euh, subissent le plus de contre coup de ça, parce que dans le fond, euh, eux, euh, par exemple, une famille avec deux, trois enfants doit s'alimenter, euh, peu importe le prix des aliments, donc euh, euh, leur salaire... Euh, oui, peut avoir monté depuis les derniers temps parce que euh, il y a une pénurie de personnel, mais d'emplois. Il y a, on manque de, de personnel pour combler les emplois. Mais par contre, euh, le salaire n'augmente pas à la hauteur de l'inflation en ce moment. Euh, en tout cas, rapidement, euh, comme euh, il devrait monter si on voudrait suivre l'inflation. Donc euh, c'est la situation, ça, c'est une nouvelle très, très importante, qui va, euh, dans quatre jours, on va voir la nouvelle là, qui euh, va être choisie. Et euh, euh, si euh, la dame ici est, cho est choisie, ben ça va faire euh, plaisir à la gauche, euh, un démocrate, euh, et si Powell demeure, ben, euh, ça va être le même scénario, mais de toute façon, d'un côté ou de l'autre, il va y avoir euh, euh, du brassage d'idées pas mal, ben, d'idées, le brassage d'opinion de, de, euh, au niveau des démocrates et des républicains, et il faut considérer qu'en 2022, là, lors de l'élection qui, euh, qui s'en vient euh, américaine, là, je parle, là, euh, dû au fait que Biden a reçu une gifle solide avec euh, avoir ben, gouverneur de la Virginie, qui a perdu, là, qui est un démocrate, qui est rendu euh, un républicain. Eh bien, ça, cet événement-là, et aussi au New Jersey et plusieurs autres petites élections là, face à. À la, au gouverneur, là, euh, ben Biden a reçu une très, très grande gifle et ce que ça présage, je pense que tout le monde le savait, c'est que en 2022, euh, le Sénat va être perdu euh, et même peut-être la Chambre des représentants va être perdue par les démocrates et les républicains vont reprendre le contrôle. À savoir si Trump, parce que Trump veut se représenter, à savoir si Trump va remporter l'élection en 2024, euh, je ne le sais pas, mais une chose qui est sûre, c'est que les républicains prennent beaucoup, beaucoup de force dû au fait que les décisions euh, démocrates sont absolument, euh, euh, euh, bon, je vais dire, imbéciles. Là, euh, euh, au niveau du peuple américain, on essaie de transformer complètement la société en détruisant ce qui est existant. Et euh, à tous les niveaux, là, au niveau culturel, historique, euh, au niveau aussi, comme on le voit très, très bien, au niveau de la consommation du pétrole, parce qu'on est rendu dans la nouvelle religion, gay la terre euh, donc euh, avec euh, les prêtres qui sont là, les déesses qui sont là et qui continuent à alimenter euh, euh, cette peur chronique. On avait déjà la peur du Covid peur chronique. Euh, la nouvelle que j'ai appris, il y a des jeunes ici au Québec, là, euh, la levée des masques est enlevé dans plusieurs euh, écoles et les jeunes, les adolescents et dans plusieurs euh, grandes proportions ne veulent pas enlever des masques. La peur est rendue dans les cerveaux des individus qui pensent que le virus va, va tuer tout le monde, mais c'est la même chose au niveau de l'écologie. Euh, il faut prendre soin de la Terre, c'est pas ça que je dis. Moi, je suis quelqu'un qui récupère beaucoup, comme je vous ai déjà dit, mais est, le problème n'est pas là. C'est qu'on veut punir on, peut, on va déjà punir les non-vaccinés, là on va punir les personnes qui osent euh, euh, prêter des mauvaises intentions, peu importe, par leur comportement, par euh, peu importe quoi, au, euh, à la Terre, à Gaïa, cette euh, déesse euh, suprême de la Terre, et euh, aux, aux disciples de, de, de Gaïa, qui sont euh, Greta et beaucoup d'autres, là, euh, donc, euh, c'est le prochain combat et euh, si euh, le plan n'a pas fonctionné euh, complètement avec euh, le, le, le coronavirus, mais on va avoir ce, cet autre plan de rechange-là. Donc, on va aller voir euh, quelques graphiques. On va commencer par celui-là. Euh, je vais aller en transition comme ça. C'est un graphique que je vous ai déjà montré, justement, qui parle de, de l'injection monétaire qui avait débuté, euh, euh, ben, la Banque centrale a toujours injecté beaucoup, beaucoup d'argent au niveau de, euh, au niveau de, de, de pour soutenir l'économie. Et c'est arrivé. Euh, tout ça a commencé en 1929 ou euh, et, et, et je dis pas que c'est à tort ou à raison. Moi, je pense que dans ce, dans ce contexte-là, euh, euh, on avait Hoover, qui était président des États-Unis, qui lui avait posé... osé, euh, euh, s'était dit qu'il qu voulait laisser de. Le... On va retourner à notre graphique et ensuite. Euh, euh, comme ça ici. Euh, euh, Ouvert qui avait dit qu'on va laisser le marché euh, à sa propre destinée et euh, en 1929, on sait très très bien qu'on on a plomb... On a, après le crash de 1929, la on a plong, replongé encore plus dans une crise euh, et on avait eu des sécheresses dans ce temps-là. Tout ça pour dire que la non-intervention du gouvernement ouvert a fait en sorte euh, que la situation euh, s'est euh, détériorée très, très rapidement. Et après ça, la politique, on a pris la politique euh, de euh, Keynes. Donc, c'est d'injecter beaucoup, beaucoup de sous. Lui avait écrit quelques livres à ce niveau-là, euh, que le gouvernement se devait d'intervenir euh, dans l'économie. Et on sait très bien qu'à la Deuxième Guerre mondiale, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, aux accords de Bretton Woods, euh, euh, ben, Kane qui avait proposé le bancard, qui n'a pas été accepté, on a pris le dollar américain, euh, mais cette politique d'intervention-là, ben, Kane était au centre même, en tout cas, était accompagné de plusieurs, là, aux accords euh, à Bretton Woods, là, pour redéfinir euh, le système monétaire mondial, et on est embarqué dans l'injection monétaire pour Solutionner donc l'intervention des gouvernements euh, au niveau monétaire pour solutionner le problème euh, euh, de l'économie après une grande crise et euh, on le voit très très bien ici que, bien, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté aussi pour l'armement à la Deuxième Guerre mondiale dont les États-Unis ont beaucoup beaucoup bénéficié, je vous ai parlé de ça dans, de ça dans plusieurs de mes vidéos. Donc euh, ensuite, bon, on n'ira pas détailler toute l'histoire comme je vous fais souvent, là, euh, pour vous dire que euh, on a eu beaucoup d'injections monétaires, surtout après l'an 2000, parce que la, la dernière fois qu'on, les, les États-Unis ont pas été, euh, qui, ont, ont, qui ont connu des surplus, parce que à, de, à partir de l'an 2000, on a connu toujours, euh, de, les États-Unis ont toujours connu des déficits. C'est là à Clinton, lorsque Clinton a terminé son mandat en 2000, dans ces coins-là, on avait eu, les États-Unis avaient connu un, un surplus au lieu de déficit. Et après ça, les États-Unis ont toujours connu des déficits. Et euh, on le voit très, très bien à partir de 2000, mais ça s'est amplifié après la crise de 2008, l'injection euh, monétaire de la part de la Fed. Et c'est rendu, et on sait très, très bien ce qui est arrivé après 2020, là, la pandémie, ici, c'était la grande récession, ben, qu'on dit, la grande récession, euh, la, la, la chute de... Euh, euh, ben, c'est surtout les, les, les subprimes là, où on avait... Euh, euh, les maisons, là, au niveau des maisons, là, une folie sur euh, les maisons. Euh, donc, euh, peu importe, là, on, on va aller plus vite parce qu'on avance dans le temps. Euh, la pandémie, on a eu une grande, grande injection monétaire. Et ici, la projection pour vous dire là, que l'injection monétaire ne cessera pas de si tôt. Et c'est pour ça que les bourses, vont, les marchés vont être artificiellement euh, maintenus et les taux d'intérêt euh, ne monteront pas avant un très très long bout. Même euh, un article que je vous ai posté, que j'ai parlé dans ma dernière vidéo, euh, ça serait jamais. Les taux d'intérêt ne monteront plus jamais parce que les États-Unis et plusieurs pays dans le monde ne peuvent pas. On est rendu à plus de 100. Euh, aux États-Unis, je pense, c'est 105 de la dette au produit intérieur brut Et c'est comme ça un peu partout sur la planète. Donc, euh, c'est pour ça que ça ne montre pas. On va aller rapidement pour terminer. Ben, terminer. J'ai deux autres graphiques et ensuite aller voir l'or. J'essayais de faire ça plus rapidement, mes vidéos, mais je vous dis, il euh, y a tellement de contenu. Euh, ça, ça se trouve être la masse monétaire, un très, très long graphique. Euh, ça commence en 1872 jusqu'à aujourd'hui. On, on voit très, très bien ce qui s'est passé à partir de 2020. La masse monétaire M2 qui contient M1, toutes nos économies, tout ce qui est dans le système, les bons du Trésor, alors, euh, tout ce qui est. La masse monétaire, ben américaine, non, on parle, non, mais les autres pays suivent la même politique. Là, euh, a augmenté d'une manière absolument astronomique euh, on avait connu ça euh, quelques endroits ben, quelques temps c'est sûr qu'à la seconde guerre mondiale 1924, euh, 28 29 32 euh, là, c'est sûr qu'on avait eu de crash, là, mais de l'injection, parce qu'on avait attendu là, ici, là, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, les décisions de Hoover, là, euh, et lorsque Hoover a perdu, perdu l'élection, parce que c'est Roosevelt euh, qui a remporté, euh, Franklin Roosevelt qui a remporté l'élection, et lui a changé la politique monétaire en disant qu'il fallait que l'État inter euh, euh, euh, euh, intervienne dans le marché, et on, on voit ici le changement de direction, là, où l'argent a été euh, abondant pour faire en sorte que la machine euh, reparte. On, peu importe, euh, c'est ce qui est arrivé, mais ici, là, regardez, on ne du jamais vu. Là. On est parti dans une politique là, de masse monétaire et, et la vélocité de la monnaie n'a jamais été euh, aussi basse et elle continue à se maintenir très, très euh, faible. Et ça, ça se trouve être la dette. Euh, de, on est rendu à, à presque 30 milliards euh, on le voit très, très bien. Et, euh, comment Sur encore un graphique à long terme, et à partir de bah, 2020, euh, on le voit que c'est à partir de 2000 bah, la, la, la dette a toujours, euh, euh, c'est toujours amplifié, vu qu'on creuse des déficits à toutes les années, mais on a une amplification de la dette, de la dette depuis 2020. Là, euh, on le voit très, très bien. Et pour terminé avant... Oh, euh, ça ne fonctionne pas. Je... Ah, OK, ça, ça arrive. On est rendu à 28 900 milliards de dollars ici. On le voit très, très bien. Là. Donc, euh, la dette américaine euh, arrive à 30... Euh, 30 euh, euh, je me suis trompé. C'est 30 000 milliards de dollars américains. Et les déficits... Euh, regardez le déficit... Euh, euh, ben, les déficits se creusent euh, continuellement, à toutes les années on fait un budget, on ne parvient pas à suivre le budget, on est obligé d'aller creuser dans euh, un déficit là, sur la dette là. et euh, comme je vous avais montré souvent, je ne perdrai pas de temps ça, mais les totales de revenus euh, ne sont pas au rendez-vous et ne seront jamais au rendez-vous peu importe les politiques que Biden va prendre, c'est la dette qui va euh, on va dire sauver le système, donc est-ce que les bourses vont continuer à monter oui, absolument, parce que euh, les, peu importe que ce soit les républicains, les démocrates, ne permettront jamais que le marché s'effondre. Et euh, à ce niveau-là, on va terminer avec ça, euh, l'or et l'argent, euh, pour moi, vont continuer à, à, à prendre du galon. Et la raison est très, très simple, c'est que dans le fond, euh, le dollar américain lui-même, même si on, on connaît une recrudescence du prix du... Du prix du dollar américain, eh bien, euh, l'or et l'argent demeurent des valeurs refuges qui euh, sont du solide et euh, surtout l'argent, ben surtout... L'or aussi, mais l'argent dans un contexte où on s'en va au niveau de la, euh, les technologies là, euh, solaires et les technologies aussi basées beaucoup sur l'électricité. On a beaucoup, besoin de beaucoup d'argent à ce niveau-là. Donc euh, oui, on va continuer et surtout sur le long, long terme ici. Regardez, bien, je peux aller voir, euh, mettre ça mensuel là. Euh, ce qu'on a connu depuis un an, c'est ça tout simplement, cette petite correction là. Et là, ben là, c'est sûr qu'on le voit pas beaucoup, mais on se trouve avoir un changement. Ben, on sent bien un changement de direction. Je ne sais pas si le prix va être encore manipulé. Euh, J'en ai aucune idée, mais on semble avoir un changement de direction au niveau de l'or en s'en allant à, en s'en allant à la hausse. Et au niveau de l'argent, c'est pas encore évident, mais quand même, on a une montée. Et ça va être à suivre parce que dans le fond. Euh, euh, l'économie euh, euh, l'économie est basée sur la dette, comme je vous ai expliqué l'inflation, euh, même si Powell avait dit que c'est transitoire euh, se perpétue continuellement et va continuer à grandir encore malheureusement, donc euh, euh, les salaires vont continuer à monter parce que dans le fond les entreprises, euh, du fait que l'inflation est là, euh, les entreprises n'ont pas le choix de monter leurs produits et en ce moment dans le contexte d'une pénurie de main-d'oeuvre, euh, les entreprises vont continuer euh, à à augmenter les salaires parce que c'est euh, l'offre et la demande, mais l'inflation est là, euh, c'est un effet boule de neige euh, où tout ce qui monte, dans le fond les produits de base, mais, euh, les, tout monte en même temps, comme je vous ai parlé dans les années 70. Euh, donc c'est un peu le résumé de la situation aujourd'hui, euh, je vais essayer de faire une autre vidéo peut-être euh, euh, à la fin de semaine, là, on verra, donc on va se revoir très très bientôt pour de nouvelles vidéos.